Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors moi aussi. Alors cette fois, c'est l'arbre. Côté vocabulaire. Le but, c'est enrichir mon vocabulaire. Vous connaissez déjà le texte « Gare à la maîtresse ». Alors, voilà. coche, coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. On a déjà vu la phrase. Euh, partie grammaire. On a dit que la phrase qui commence par majuscule, c'était mal par point. Et qui a un sens. Alors, il se met à farfouiller. Farfouiller. Vous pouvez consulter votre autre dictionnaire si vous voulez bien connaissez par F, A, R, farfouillé. Ici, vous avez trois choix. Est-ce que chercher partout Regarder Ou pleurer euh, D'après ce que je vois. Hum, pleurer Non. C'est évident que c'est non. Il se met à farfouiller. Alors, à, voilà, chercher partout. Chercher partout. c'est pas question de regarder ou pleurer, mais chercher partout. Farfouiller, chercher partout. Euh, le loup le loup, est métamorphosé. Alors, le mot métamorphosé veut dire quoi On cherche, a disparu. Je ne crois pas. Est revenu. Non plus. Voilà. Et transformé. Alors écoutez maintenant, mes chers élèves, je vais vous raconter l'histoire. Bonne nuit, Wistiti. Il faut comprendre que ça veut dire les Voici un exemple. Voilà. Ce sont des petits singes. C'est tout à fait mignon. Et rigolo. Alors, bonne nuit, oui city Jules. Et il est 8 heures et Jules se réveille de bonne humeur. Je vous présente bien sûr euh, la famille de Jules. Voici Jules, Simon, Maman et Papa. Ils sont dans leur appartement. Euh, ils vont bientôt déménager. Ça veut dire tout simplement ils vont éménager dans une nouvelle maison. Ils vont quitter le vieil, leur vieil appartement pour euh, aller à leur euh, nouvelle maison. Jules, Simon, Maman et Papa sont en train de discuter dans la salle à manger. Alors, il est 8 heures et Jules se réveille de bonne humeur. Aujourd'hui est un jour important. Jules, son grand frère, Simon, maman et papa quittent leur vieil appartement. Toute la famille, ils dans une maison de deux avec un grand jardin et de nouveaux voisins. Surtout, il y aura une chambre pour chaque garçon. Mais pour Jules, c'est un problème. Il n'a jamais dormi tout seul, alors il a peur d'avoir peur. Depuis plusieurs semaines, son frère fait des plans. Ma chambre aura deux murs bleus et deux murs gris. C'est... C'est mon qui parle. Ma chambre aura deux murs bleus et deux murs gris ça ira super bien avec mon nouveau lit. Elle est vraiment ravie d'avoir sa chambre à lui. Et puis, comme ça, je ne t'entendrai, voilà, plus ronfler, dit-il à Jules. Lorsqu'on dort, on ronfle. Il y a quelques-uns, on ronfle. Et moi, je ne t'entendrai plus parler, réplique le petit frère. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jules, ici Jules joue les courageux devant Simon. Devant Simon, Jules joue les courageux. Ça veut dire joue comme un jeu de théâtre. Elle fait le courageux devant Simon. Ça veut dire tout simplement il fait semblant d'être courageux. Mais dans son cœur, la joie de son grand frère le rend malheureux. Le petit déjeuner est vite expédié. Alors ici, la famille est en train de prendre son petit déjeuner. Voilà. À 8 heures du matin. Le petit déjeuner est vite expédié. Déjà, on entend sonner. Les déménageurs. Voici les déménageurs. Sont là. Et il faut emballer les dernières affaires. Sans oublier le chat. Allez, les marmots, en voiture, lance maman. Maman et papa emmènent les garçons dans la nouvelle maison pour réceptionner tous les packs. Jules jette un dernier regard à leur chambre. Plus jamais, plus jamais, plus jamais et n'entendra. Ses parents refermaient la porte en murmurant, bonne nuit les Wistiti. Désormais, Jules sera un petit Wistiti, tout seul dans sa chambre de grand. Désormais, Jules sera un petit Wistiti, tout seul dans sa chambre de grand. Alors, je viens de lire Bonne nuit, oui, c'est ici, du livre L'arbre au mot. Ici, c'est l'arbre à l'histoire. C'est une histoire. Bonne nuit, oui, c'est ici. Et à la page 18 du livre L'arbre au mot. La classe, c'est Ça veut dire deuxième année primaire. Alors, euh, après, je vais vous expliquer ces questions, on va bien comprendre et on va répondre prochainement. Sans oublier, bien sûr, côté vocabulaire pour enrichir mon vocabulaire. Dans quelques instants, on se retrouvera. Alors, je comprends, que se passe-t-il d'extraordinaire chez Jules aujourd'hui que se passe-t-il d'extraordinaire chez Jules d'aujourd'hui C'est la première question. Et qu'est-ce qui sera très différent pour Jules dans sa nouvelle maison Deuxième question. Qu'est-ce qui sera très différent pour Jules dans sa nouvelle maison Oui « De quoi Jules a-t-il peur ?» Troisième question. « De quoi Jules a-t-il peur ?»« Pourquoi dans la nouvelle maison, la maman de Jules ne dira-t-elle plus ?»« Bonne nuit, Lewis City. » C'est-à-dire, ligne 39. « Pourquoi dans la nouvelle maison, la maman de Jules ne dira-t-elle plus ?»« Bonne nuit, Lewis City. »« Pourquoi ?» Euh, question 5 On vous demande votre avis Et toi? Dors-tu seul? Et toi? Dors-tu seul dans ta chambre? Si tu as le choix pour dormir Que préfères-tu? Dormir seul ou dormir avec tes frères et sœurs? Alors choisis donc... Euh peut proposer ton avis, tout simplement. Et toi, dors-tu seul dans ta chambre Si tu as le choix pour dormir, que préfères-tu Tu as donc le choix, dormir seul ou dormir avec tes frères et soeurs. À toi de choisir. Voici les réponses des questions. Que se passe-t-il chez Jules aujourd'hui alors, pour répondre à cette question, on dit, il est 8 h Il est 8 h oui. Aujourd'hui est un jour important. Jules, son grand frère, Simon, maman et papa quittent leur vieil appartement. Alors, tout simplement, ils déménagent. Ils quittent leur vieil appartement. Aujourd'hui, à 8 h du matin. Alors qu'est-ce que sera très différent pour Jules dans sa nouvelle maison? Qu'est-ce qui sera très différent pour Jules dans sa nouvelle maison? Alors dans sa nouvelle maison, chaque garçon a une chambre. Il y aura une chambre pour chaque garçon. Alors pour Jules il y aura une chambre propre à lui. Et pour Simon, lui aussi, il y aura une chambre. Alors, de quoi Jules a-t-il peur hmm, De quoi Jules a-t-il peur Il a peur... Euh, de dormir tout seul. Jules a peur de dormir tout seul. Parce que normalement, il dort avec son grand frère, Simon. Alors, euh, c'est pas évident. Jules... A peur d'avoir. Voilà. Euh, bon Jules a peur de dormir tout seul dans sa chambre. Il n'est pas habitué à dormir tout seul. Il dort toujours avec son grand frère Simon. Pourquoi, dans la nouvelle maison, la maman de Jules ne dira-t-elle plus Bonne nuit, Léo ici Euh, parce que tout simplement, on a déjà répondu à cette question parce que chaque garçon a sa propre chambre. Alors, au lieu de dire euh, bonne nuit, les Wistiti, euh, désormais, maman euh, dira à chaque garçon bonne nuit, oui, Wistiti, tout simplement désormais Jules sera un petit wee city désormais Jules sera un petit wee city tout seul dans sa chambre de grand tout seul dans sa chambre de grand et toi est-ce que tu as pensé à cette question dors-tu seul ou non dans, dans ta chambre normalement si tu as le choix pour dormir, que préfères-tu Dormir seul ou dormir avec tes frères et soeurs Alors, j'aimerais bien qu'on discute euh, au propos du sujet dans la classe, dans, dans, dans la science d'activité orale. Et toi, dors-tu seul dans la chambre Si tu as le choix pour dormir, que préfères-tu Dormir seul ou dormir avec tes frères et sœurs. à toi de choisir. Alors c'est bien, on passe maintenant au vocabulaire, mes chers élèves. Alors côté vocabulaire. L'arbre à mot, cette fois, j'enrichis mon vocabulaire. L'objectif c'est enrichir mon vocabulaire. Après chaque lecture, on fait toujours vocabulaire. C'est vraiment génial. Les mots du texte Bonne nuit au City. recopient et couche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Elle est vraiment ravie, ravie d'avoir sa chambre à lui. Alors, je parle ici de Simon. Alors, est-ce qu'on triste, content surpris Alors, d'après ce moi, c'est content. Voilà, j'ai bien compris. Il est vraiment ravi d'avoir sa chambre à lui. Ça veut dire qu'il est vraiment content d'avoir sa chambre à lui. Et pour réceptionner les paquets. Pour réceptionner les paquets. Est-ce que c'est chargé, jeté ou récupéré réceptionnés, qui vient de réception. Charger, non. Jeter, non. Non. Récupérer. Récupérer. Faites très attention à la prononciation. Bon, on continue. Mm -hmm. Deuxième question. Les mots de la famille. Complétez chaque couple de la famille puis roulez-les comme dans l'exemple. Père et mère, fils et fille, Grand-père, grand-père. Et. Ah oui, euh, complet déjà couple de la famille. Hein? Alors on dit grand-père et grand-mère. Voilà. Tu vas écrire ici grand-mère. Tu vois Grand-mère. Grand-père et grand-mère. Alors je vais insigner ici. Je dois mettre ici. Euh... Petit-fils et petite-fille. Oncle et tante, oncle et tante, nouveau et nièce. Alors, père et mère, fils et fille. Grand-père et grand-mère, grand-père et grand-mère, petit-fils et petite-fille. Oncle et tante, neveu et nièce. Grand-père et grand-mère, petit-fils et petite-fille. Voilà. 3 Recopie et complète chaque devinette Avec un des mots De l'exercice numéro 2 Je suis le frère de ton père Le frère de ton père Je suis le frère de ton père Je suis ton oncle Je suis la mère de ta mère La mère de ta mère Je suis ta grand-mère euh, je suis le fils de ta sœur. Je suis le fils de ta sœur. Je suis ton neveu. Je suis le frère de ton père. Je suis ton oncle. Je suis la mère de ta mère. Je suis ta grand-mère. Je suis le fils de ta sœur. Je suis ton neveu. Neveu. Voilà. C'est tu pour le moment... Euh, J'espère que cette vidéo euh, vous a beaucoup beaucoup plu à la prochaine c'est avec moi monsieur Daniel de la chaîne Je communique TV, réservé pour les classes primaires.